Vous venez d'acheter votre smartphone sous Android en magasin et vous commencez à l'utiliser. Savez-vous quelle est la première action à réaliser sur celui-ci tout de suite, avant toute autre chose Évidemment, après l'avoir sorti de sa boîte. Bonjour, je suis Emmanuel Trigaro et je coach, j'accompagne les entrepreneurs sur l'utilisation des outils numériques de leur quotidien professionnel. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire. Dernièrement, l'un de mes clients venait d'acheter son smartphone dans une enseigne et il m'appelle car il ne savait pas transférer ses numéros de son ancien téléphone. En arrivant, je me suis aperçu qu'il n'avait pas fait la première action nécessaire à la bonne pratique de son téléphone, la mise à jour. Lorsque vous achetez votre téléphone la première fois, qu'est-ce qu'il faut faire C'est la fameuse mise à jour de son téléphone. Pourquoi Sa construction est plus ou moins récente. Je parle de la machine en elle-même. Mais le logiciel qui le fait fonctionner peut dater un petit peu également. Il a été fabriqué peut-être il y a un mois, deux mois ou six mois, on ne sait pas. Et ce logiciel à l'intérieur n'est pas à jour. Il doit recevoir toutes les dernières instructions les plus récentes. À quoi servent les mises à jour à premièrement, renforcer la sécurité. Votre appareil sera par exemple mieux protégé face aux virus informatiques. C'est pourquoi il est recommandé d'accepter cette actualisation. En deuxième plan, c'est l'optimisation de votre smartphone. En plus des problèmes liés à la sécurité, il est possible que votre téléphone soit lent au démarrage, que la batterie s'use très vite, que les applications se ferment sans que vous l'ayez demandé. Certains de ces bugs peuvent être corrigés facilement en mettant à jour votre appareil. Quand effectuer les mises à jour Généralement, les derniers modèles de smartphone se mettent à jour automatiquement, mais il faut accepter la mise à jour. Vous devez être connecté à Internet pour télécharger la mise à jour. Une fois le téléchargement terminé, redémarrez votre téléphone pour terminer l'installation. Si votre appareil ne se met pas à jour automatiquement, une notification vous avertit qu'une nouvelle version de votre système d'exploitation est disponible. Il suffit de la lancer en vous rendant dans les paramètres de votre téléphone. Pensez à basculer en Wi-Fi pour faire la mise à jour et à charger votre appareil électriquement parlant. Maintenant, vous savez pourquoi il faut mettre une mise à jour de son téléphone Premièrement, pour renforcer sa sécurité et deuxièmement, pour optimiser votre smartphone. Si, comme mon client, vous n'êtes pas à l'aise avec la technique, contactez-moi. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la, faites vos demandes ci-dessous et vous trouverez également une liste de liens qui pourraient vous intéresser en dessous de cette vidéo. Je vous dis à bientôt et bye bye.